Bonsoir, bonsoir. Écoutez, je viens de... Excusez-moi, je me suis fait surprendre par la prise d'antenne. J'avais oublié qu'il fallait utiliser un micro. Que c'est bête. Bon, ben, bonsoir. Nous sommes le 108 mars, donc sur la place de la République. Là, nous avons squatté littéralement la tente de la logistique. Euh, parce que ce soir, euh, on fait un changement de support de matériel. Normalement, on devrait avoir une, cha une charrette à la fin de la semaine. Et donc, on a besoin de vider une malle pour euh, ensuite le ramener euh, à la fin de la, la fin de dimanche euh, pour pouvoir le charger sur euh, une charrette. Donc, euh, du coup, euh, ce soir, on n'aura pas le temps de faire beaucoup plus que le JT. Heureusement, le JT il est particulièrement bien gavé. Ça a duré quelques instants et euh, peut-être même qu'on va avoir des invités. Tu veux venir avec nous, Clément Bon, voilà, bon, ça, c'est fait. Et donc, euh, un JT avec 21 news, euh, avec quelques vidéos, des photos, des trucs marrants. Enfin, vous allez voir, c'est assez dense. On va commencer déjà par l'appel traditionnel. N'oubliez pas euh, de nous envoyer, de nous faire vos remarques sur tvdebout.gmail.com. Merci beaucoup d'avance. Euh, merci aussi à Basta qui travaille qui travaille tous les jours à nous trouver aussi des news. Donc on travaille à plusieurs. C'est plein de petites mains qui travaillent qui fournissent les news que vous allez voir ce soir. N'oubliez pas qu'il est très important de vous informer ailleurs pas tout de suite, tout de suite, attendez quand même que le JT soit terminé, mais euh, voilà, n'hésitez pas à vous informer ailleurs euh, sur euh, Nuit Debout euh, Facebook, sur Nuit Debout Twitter, Nuit Debout Paris sur Twitter aussi, il y a aussi euh, Stream Debout, il y a le site euh, Nuit Debout sur lequel il y a un blog, il y a quand même pas mal de choses, et il y a maintenant désormais le Mumble euh, sur euh, Nuit Debout, donc mumble.nuitdebout.fr euh, n'hésitez pas à vous connecter dessus, vous allez avoir toutes les explications pour, euh, c'est un serveur audio en fait hein, c'est et il y a des gens qui là qui sont là pour vous accueillir pour vous expliquer comment ça marche enfin, tout va très bien se passer euh, est ce que j'ai oublié encore non voilà facebook twitter à la gazette debout j'allais oublier la gazette debout il ya de très très bons articles de très bons témoignages sur la manifestation euh, du 14 juin euh, terrible comme vous le savez donc euh, n'hésitez pas à regarder euh, la gazette debout il y a de vraiment de très très bons témoignages et de très très, très belles images à, à regarder et à observer enfin et, et pour euh, voir comment tout ça ça s'est passé euh, de notre point de vue voilà donc euh, ben on va commencer le jT donc 21 news, j'ai fait un, un tirage au sort au départ, euh, j'espère que vous allez me croire, hein. c'est vraiment un truc qui a été fait au, au hasard avec plusieurs mains, etc. Donc euh, c'est euh, le vrai, euh, un vrai tirage au sort. Donc la première news, news c'est la 15, et donc la news 15 c'est... C'est bien de commencer par cette nouvelle, <rire> j'adore. Euh, donc malgré les attaques du gouvernement, donc vous, avez, vous êtes au courant de la polémique entre euh, Valls et le, la CGT sur la violence et sur le fait que la CGT n'aurait pas réussi elle-même à assurer la sécurité qui est pourtant la responsabilité de l'État. Enfin bref, on ne va pas relancer le truc. Donc malgré les attaques du gouvernement, deux nouvelles journées de grève sont prévues, le 23 et 28 juin, sachant que le 28 juin c'est la journée euh, de discussion de la loi au Sénat. Euh, voilà euh, Chiffre suivant, le 12 Alors, le 12 Il y a deux photos, il y a eu en fait euh, Un débat euh, au conseil de Paris euh, Sur euh, Tafta, donc euh, vous savez Cet accord euh, international euh, De commerce euh, Donc euh, l'idée c'était de réaffirmer à nouveau que Paris N'était pas, euh, était une zone hors tafta Donc euh, voilà, il y a deux photos euh, Que vous allez voir euh, nos, nos camarades de Nuit Debout sont allés euh, sur euh, sur. <rire> merci Clément comme, comme si c'était pas assez tendu comme ça <rire> voilà Il y a notre camarade euh, Clément qui fait euh, qui fait un peu le guignol alors euh, donc euh, donc vous avez vu les deux photos c'est euh, pas mal de camarades qui sont allés donc sur la place de l'hôtel de ville pour manifester euh, le fait que Paris était une zone hors Tafta voilà au suivant 10 alors 10, donc, il euh, y a un match de foot de l'intersyndicale. Eh oui, les, les cheminots du, co du comité de grève d'Austerlitz de ont décidé d'organiser un petit tournoi de foot. Euh, et donc euh, ça sera une sorte d'alter euro et euh, où tous les secteurs de lutte seront réunis donc il y aura le TIRU donc, euh, la, la, le traitement de déchets euh, d'Ivry-sur-Seine qui sera là euh, il y aura le de différentes gares les postiers du 92, le travail social les étudiants et d'autres euh, auront leur équipe donc c'est l'occasion de montrer que nous sommes toutes, tous euh, solitaire des grévistes et que c'est aux travailleurs et pas à l'UFA d'organiser les fêtes populaires. Chacun peut venir en équipe ou tout seul pour participer à ce grand tournoi. Donc le rendez-vous c'est à 14h, vendredi 17 juin, au parc de la Villette, sur les pelouses, devant la Géode. Donc le métro porte de la Villette ligne 7. Voilà, donc euh, je, je un match de foot avec euh, tous euh, les grévistes et les syndicalistes euh, qui, euh, qui participent à la lutte. Le 6. Euh, donc ça, c'est une pétition qui a pas mal de succès euh, aujourd'hui puisqu'en en, l'espace de 24 heures, je crois qu'elle a plus de 25 000 signatures. C'est une pétition qui demande, qui dit en fait, je ne respecterai pas l'interdiction de manifester. Évidemment, la news hier annoncée par le président de la République euh, qu'il envisageait d'interdire les manifestations, bon, on sait évidemment que c'est anticonstitutionnel et qu'il ne peut pas l'interdire, que c'était une menace, euh, voilà, euh, juste pour un peu euh, euh, changer de, le discours. Et pour pour pas qu'on parle finalement du monde et de la manifestation monstre qui a eu lieu le 14 juin. Et euh, bilan euh, une pétition est en train de se lancer et pour euh, réaffirmer euh, la volonté du peuple d'aller manifester. Donc, cette manifestation, vous cherchez Je ne respecterai pas l'interdiction de manifester sur Google et vous trouverez, c'est sur change.org euh, comme d'habitude. Et euh, vous pourrez vous joindre à cette euh, pétition. La news 3. Alors, il y a plein de photos. Euh, d'abord c'est euh, Nuit Debout de Grenoble qui nous a envoyé euh, euh, ce petit poste euh, pour nous signaler qu'en fait deux, euh, deux personnes blessées on parle de Nuit Debout de Grenoble, mais évidemment, il y a aussi des syndicalistes, il y a aussi des dockers, il y a, aussi, il y a pas mal de gens qui ont été blessés pendant cette manifestation. Et aujourd'hui, quand on entend parler de 29 policiers blessés et 11 manifestants blessés, on répond un peu tous en cœur à Nuit Debout, 11 manifestants blessés par hôpital, parce que la répression était violente, mais à un point vous ne pouvez pas imaginer. Donc euh, c'est une répression, c'est-à-dire c'est vraiment pour nous punir de manifester, pour nous dissuader de manifester. Donc euh, d'abord, je ne sais pas si vous en avez entendu parler dans les infos, euh, vous allez avoir voir quelques images à la fin du sujet, à la fin de, ce, de, de, de cette news. Il euh, y a un blessé qui a reçu une grenade dans le dos et heureusement il ne sera pas tétraplégique. La, co la colonne vertébrale n'a pas été touchée, mais il va quand même nécessiter une grève de peau et une grève de chair. Donc euh, imaginez en fait qu'il a reçu une grenade euh, qui a continué à projeter alors que, euh, entre son sac à dos et son, et son dos. Et donc le truc a continué à, à brûler, à brûler, donc ça a cramé euh, assez profondément sa peau. Donc euh, par contre pour, les, pour nos, les manifestants de nuit debout Grenoble qui sont montés donc euh, à l'occasion du 14 juin Il y a une jeune fille qui souffre d'une commotion cérébrale après avoir été atteinte euh, par un tir de grenade Et un jeune homme qui a été blessé à la tête par un coup de matraque Oui ça c'est voilà Donc euh, voilà comme je disais il y a beaucoup de plaisanteries sur le nombre de blessés Parce que c'est juste pas du tout euh, réaliste Maintenant vous allez voir la vidéo sur euh, les violences policières La pire des choses, ce n'est pas la méchance, c'était des gens mauvais le J'espère que ça vous a donné une idée de la violence qui était euh, euh, mise en œuvre pendant la manifestation du 14 juin et à quel point... Euh, la police a assuré la sécurité euh, sur, le, sur le parcours. Euh, donc Nouvelle news 7, c'est la coalition, la coalition internationale des sans-papiers et des migrants, CISPM, qui appelle à une manifestation le samedi 18 juin en direction du centre de rétention de Vincennes et pour la fermeture de tous les centres de rétention et hotspots en Europe. Donc le rendez-vous est à 15h30 à Place de la République et pour se rendre donc au départ de la manifestation à 16h. Euh, et... Ah oui, pour se rendre donc euh, en RER au, à Joinville-le-Pont. Voilà, parce que la manifestation commencera de là-bas pour arriver donc euh, à, au centre de retention de Vincennes. Voilà, donc ensuite, euh, Clément, le chiffre suivant. Deux. Merci à vous, au revoir. Alors, deux. Donc, il y a deux blessés par arme blanche dans la fan zone de Lyon. Alors, je c'est juste pour vous dire que, euh, bon, il n'y a pas que Nuit de Beau dans la vie. Et puis, il y a, il y a aussi des lieux qui sont dangereux. Donc, euh, celle-là, je n'ai pas trop entendu à la radio aujourd'hui. Donc, la, fazone, la fan zone de Lyon a été le théâtre de Heures, qui ont fait deux blessés dans la nuit du mercredi à jeudi, après le, euh, après le match France-Albanie dans le cadre de l'Euro 2016. Donc, euh, là-bas aussi. Malheureusement, euh, de la, la violence existe et la, les fanzones ne sont pas aussi sécurisées que ça. 21, ah oui, 21. C'est euh, 21, c'est une très belle euh, photo euh, de métro, euh, un peu tagué. Voilà, gentiment tagué. c'est mignon. Voilà, alors je ne sais pas où est-ce qu'elle est, elle est là Non, elle est au milieu. Elle est dans mon pif là. Ouais. Elle est dans ma tronche. Ouais. Et donc si je fais comme ça, ouais. les gens me voient. Ouais. Là, ouais. les ouais. gens ouais. me voient là. Ouais. Coucou. Coucou Alors, news suivant. 18. 18. Alors. 18, 18, 18. Donc, euh, euh, le traitement médiatique de la manifestation. Ah oui, alors ça c'est très intéressant. Alors d'abord, il y a cette photo euh, euh, qu'une personne a, a, a réalisé sur euh, Facebook qui montre un peu hein, la différence de traitement de l'information euh, selon euh, euh, que ça concerne des grévistes, que ça, ça concerne le social et que selon que ça concerne finalement l'actualité du gouvernement. Donc euh, vous voyez que quand le gouvernement est un peu gêné, il préfère parler des casseurs, mais il ne parlera pas évidemment des grévistes. Et vous remarquerez d'ailleurs, dans toutes les protestations vis-à-vis -vis de l'hôpital Necker, euh, soyons d'accord, hein, c'est indéfendable euh, l'attaque euh, de l'hôpital Necker, c'est pas acceptable. Euh, maintenant, le traitement médiatique du sujet est quand même un peu euh, déséquilibré. Et donc justement, euh, un camarade sur, euh, sur Facebook a commencé à décompter entre euh, 13h45 et 17h45 donc pendant 4 heures euh, le traitement de BFM de l'actualité euh, de l'actualité donc et ils ont eu droit à donc 2h43 sur le terrorisme voilà et c'est en jaune sur le graphisme que vous verrez par la suite il euh, y a eu euh, peu... il, en, il est sur il est sur ma tronche c'est ça voilà parfait il euh, y a environ 45 minutes de pub, donc ça c'est en gris, et euh, 34 minutes, oui seulement 34 minutes en bleu, euh, qui concerne mani la manifestation monstre. Mais évidemment, ce n'est pas pour parler euh, du fait qu'il y ait eu autant de monde, hein, parce que le parcours était particulièrement long, euh, malgré ça, les invalides étaient pleins, et la place d'Italie était pleine d'énormes manifestations. Euh, non, euh, le seul sujet qui, est, qui va ressortir dans les infos, que vous allez entendre dans les infos ces derniers jours, c'est le fait euh, qu'il y a eu des casseurs. Euh, non, le, pas le fait que, à travers le, la France entière, des gens sont venus pour manifester euh, malgré les grèves, euh, pour euh, euh, protester contre cette loi travail. La mobilisation est très forte, il y a des gens qui sont venus pour la première fois sur Paris et qui se sont rendus compte de la du déséquilibre des forces et de la violence de la police. Les dockers euh, se sont même particulièrement illustrés sur ce point-là. Euh, osons, osons, osons causer, on a fait une petite vidéo et euh, vous allez pouvoir voir un peu son point de vue que je trouve plutôt pas mal et plutôt drôle.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 D'ailleurs, les supporters ne se sont pas trompés sur euh, les effets euh, de la police, puisque ils se sont bien moqués en fait du, euh, de la police française. Donc, il y avait tout un ensemble de tweets qui ont circulé euh, sur Facebook ou, euh, ou sur Twitter. Donc, euh, donc, par exemple, il y en a un qui dit que la police française aime beaucoup ces gaz lacrymogènes, que la police française est le plus grand groupe de hooligans de l'UFA, euh, la police française est une honte, juste ça. Euh, vous n'avez pas... Et puis une dernière question qui enterre un peu le truc. C'est... En fait, qui révèle ce que nous, on pense aussi. Hein. Euh, vous n'avez pas l'impression que la police française provoque les supporters anglais Voilà. Donc ça, ça vous donne un peu euh, euh, l'état d'esprit euh, du truc. Est-ce que là, on va pouvoir repasser une vidéo de Osons Causer Ou j'ai mal compris On l'a déjà eu. D'accord, parfait. Donc on enchaîne sur... Alors qu'après le 18... Ouais, Clément Alors, 14. Excusez-moi, il hein, y a vraiment plein, plein de news ce soir. Donc, euh, je suis obligé... Euh... Ah oui, alors... Est-ce que vous saviez que qu'on n'en entend plus trop parler mais il y a quand même l'usine de traitement de déchets d'Evry-sur-Seine qui est toujours en grève et toujours bloquée donc voilà, à Ivry-sur-Seine ils sont toujours dans la bataille, ils sont toujours à fond et donc ils continuent à, à bloquer et donc à participer à la lutte, euh, bravo à eux Ensuite 16 ans Hop euh, ah oui alors c'est une news un peu vieille mais j'en avais pas parlé ici mais je trouvais que c'était intéressant pour vous donc il y a 86 CRS qui se sont qui se sont euh, qui se font porter pâle voilà 86 des 130 fonctionnaires des compagnies CRS de Vézinsy dans les Evelines et de Nantes étaient absentes vendredi dernier donc euh, pour euh, des raisons de santé il se trouve que vendredi dernier c'était le jour où, où euh, François Hollande arrivait et, euh, deux autres compagnies ont été appelées en renfort pour assurer euh, la mission et donc euh, lors du déplacement donc de François Hollande à Brest 44 fonctionnaires de la, du CRS 13 de Saint-Brieuc et so sur 74 étaient portés malades juste ça hein. et euh, Le directeur général de la police nationale, Jean-Marc Falcon, avait alors fait part de son mécontentement euh, et rappelé au CRS euh, l'impératif de sécurité dans lequel ils étaient. Mais ils sont débordés, ils sont fatigués, je peux les comprendre. Et surtout quand ils sont instrumentalisés par le politique à des fins de communication. Depuis plusieurs semaines, des CRS se déclarent malades pour dénoncer un manque d'effectifs et de considération. Puisque les CRS n'ont pas le droit de faire grève. Donc la seule manière qu'ils ont de manifester leur mécontentement, c'est donc de euh, se faire porter euh, malade. Quelle est la réponse La réponse, c'est la carotte et le bâton. La carotte en verra, parce qu'elle arrivera peut-être un peu plus tard et pas exactement à l'endroit où ils attendaient. Donc il y a une proposition du ministère de l'Intérieur d'une revalorisation substantielle de l'IJAT. C'est une indemnité journalière qui leur permet donc d'avoir un peu plus d'argent considérant les déplacements d'horaire. Parallèlement... Euh, Jean-Marc donc toujours le directeur de la, général de la police nationale, a décidé de ramener le nombre moyen de compagnies employées quotidiennement à un niveau permettant des actions de formation et la prise effective et nécessaire de repos. Le bâton, ceci dit, c'est qu'il y a des médecins, inspecteurs régionaux, qui ont par ailleurs été missionnés pour APO, par, par exemple, pour, afin d'évaluer l'aptitude au service des agents en arrêt maladie. Donc voilà, juste un contrôle. Et ça, c'est euh, une manière un peu de les, euh, de les sanctionner et d'aller les chercher aux endroits euh, où ils seraient euh, pour... Euh, euh, parce que ben, ils, ne pas manifester, ils ne souhaitent pas se faire taper dessus ou ils ne souhaitent pas aller à des euh, euh, règlements, à des forces de l'ordre euh, où justement il y a plus de danger, euh, voilà, plus de danger, voilà. On passe à la news suivante. La une. Alors la une. C'est une annonce, il y a un rassemblement de chômeurs. Et ça c'était cet après-midi devant le MEDEF. Euh, donc euh, plusieurs euh, signataires hein, devant pour cette manifestation, donc à, à agir contre le chômage. Euh, la PUIS, euh, l'Association pour l'Emploi, l'Information et la Solidarité. Le MNCP, Mouvement National des Chômeurs et Précaires. La CGT Chômeurs, le Recours à Radiation. Euh, L'Union un Syndicale de l'Intérim CGT pour le droit aux salariés à l'assurance chômage, attaqué par le patronat, puisque c'est le patronat qui même, que même l'État dénonce à cette occasion-là, qui a bloqué les négociations, et donc c'est l'État qui va reprendre, et qui va décréter en fait un statu quo sur les décisions et les indemnités de chômage. Nous continuons le 4 donc le 4, vous allez me dire, euh, suffit de regarder juste après, euh, voilà. Alors voir, oh là là, mais alors moi si je commence à faire des voir 12, alors. Et, oui, bah justement, ça tombe bien. Alors ça, si j'avais voulu. Euh, donc c'est l'échec des négociations de, sur l'indemnisation chômage. Donc après 4 mois de négociations, les partenaires sociaux n'ont pas pu trouver d'accord pour définir de nouvelles règles de l'assurance chômage. Donc. À défaut d'accord, c'est l'État qui prend euh, entre les partenaires sociaux, c'est l'État qui prend les décisions. Donc les mesures d'application du régime d'assurance chômage sont déterminées par le gouvernement par décret au, au Conseil d'État. Cela a aussi pour conséquence que euh, Le gouvernement transposera les règles de l'assurance chômage euh, l'accord unanime signé le 28 avril 2016 par les partenaires sociaux du spectacle en ce qui concerne les intermittents, puisqu'il va être du coup automatiquement validé. On continue, nous sommes euh, à, au 9. Alors, ta-ta-ta-ta-ta, point-point. Donc, sur France Info, il y a un hooligan anglais qui a été interviewé. J'ai adoré. Euh, je ne comprends pas le comportement des policiers français. Ils arrivent avec des bâtons et du gaz. Il suffit de dire aux supporters de s'en aller et puis ils s'en vont. Parce que, vous voyez, l'incompréhension du, du hooligan anglais, c'est que d'habitude, comme l'Angleterre a changé de méthode de répression et de contrôle des foules depuis de, un certain nombre d'années, figurez-vous que à chaque fois, ils vont voir personnellement le hooligan qui s'apprête à créer des problèmes et pour essayer de le cadrer. Euh, mais en France, ce n'est pas comme ça que la, la, la police fonctionne. La police euh, est en, en observation, attend que le monsieur s'excite énormément au-delà euh, des limites et là commence à gazer, à taper, à charger. Enfin, nos manifestants connaissent, connaissent la méthode. Donc, euh, comme on le disait les tweets tout à l'heure, il y a un comportement euh, assez incompréhensible. Euh, qui est fait par la police française, et même l'étranger commence à se poser des questions sur notre capacité à rétablir l'ordre dans nos rues. Je vous avais dit que c'est un long journal. 14, on l'a déjà fait. Alors... Non, il y a même plus que quatre images euh, pour euh, le 11. Euh, il y a plein de très belles photos qui ont été prises. Bon, elles ont été prises et un peu arrangées. Hein, vous allez voir. Donc ça, c'est euh, les tags et les euh, les graffitis que l'on a trouvé euh, donc dans les rues euh, et, euh, et que vous pouvez voir, j'imagine, en ce moment sur l'écran. J'en profite pour saluer euh, la top enragée là qui est qui est là là dans le public. Bonjour. Ça va? J'en ai, ai téléchargé 7 ou, 7 ou 8. Hein. Euh, Je crois qu'elles sont. Euh... Oui, donc euh, voilà. Donc, ça, vous allez pouvoir les retrouver sur euh, Facebook. Euh, Je crois qu'il y a un groupe qui s'appelle Les Murs, Murmures. Les Murs, Murmures. Voilà, Les Murs, Murmures. Et donc, ça, c'est tous euh, les textes qui ont été. Euh, euh, tagués sur les murs pendant la manifestation. Date pas tous forcément du 14 juin, ou en tout cas je ne saurais pas le, en être, vous le garantir, mais en tout cas il y, y a quelques messages bien inspirants et qui représentent un peu l'état d'esprit général du mouvement. 13. Ah oui. Est-ce que c'est bon alors, donc 13, donc il y a un référendum euh, contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes euh, qui a été lancé par Nuit Debout Nantes. Donc je vous encourage à aller voir ce référendum. Vous allez pouvoir le trouver sur la face, euh, sur la page Facebook de, euh, euh, de Nantes. Euh, C'est la commission euh, gesture et proposition, je crois, gesture et position, geste et position euh, plutôt. Gestes et positions euh, de, de Nantes. Euh, donc voilà, ça il faut que vous continuez à participer parce que c'est un énorme euh, référendum. C'est à peu près, euh, voilà, c est, c est, vous verrez que toutes les questions qui posent euh, ne se limitent pas à la simple question que pose euh, l'État mais qui vont un peu plus loin sur euh, la critique euh, de l'inspiration de cet aéroport à Nantes. 7. 7. Alors, la 7, on l'a déjà fait. 19. Alors, 19. Il y a un hackathon euh, sur euh, l'idémocratie. Donc, euh, pour pouvoir le retrouver, ça sera sur la page euh, Facebook Hacking Debout. Euh, non, mais Clément, c'est normal. Je n'ai pas, pas eu le temps de te mettre tous les chiffres. Voilà, excuse-moi. Euh, donc la commission numérique a testé de nombreux outils Elle a rencontré plein de gens euh, pour essayer de trouver les meilleures euh, manières de pouvoir euh, voter Et de pouvoir exprimer la démocratie même pour les gens qui ne sont pas sur la place de la République Et les gens qui ne euh, peuvent pas se déplacer ou qui travaillent etc Donc il y a plein d'outils qui, qui sont en discussion Et euh, le bilan en fait de, de ces discussions c'est que Clairement, euh, pour faire avancer euh, la démocratie, il est nécessaire de compiler ces outils, de les euh, améliorer, de les... Euh, euh de, de peut-être de, de les segmenter, c'est-à-dire peut-être qu'il y a des outils qui sont bons euh, pour euh, certains types de décisions, d'autres outils de décision qui sont bons pour euh, euh, des décisions rapides par exemple. Donc en fait, voilà, il y a tout un ensemble d'outils de, de, qui existent pour. Euh, d'outils numériques qui existent pour prendre des décisions en commun. Euh, mais pour pouvoir homogénéiser tout ça, pour pouvoir les développer s'il y a besoin de le faire, il y a un immense hackathon qui est donc organisé euh, le 26-27, euh, le 25-26. Euh, juin prochain euh, donc je vous encourage d'aller sur la page facebook de hacking debout euh, là où vous allez pouvoir trouver euh, la page ou le groupe d'ailleurs euh, je sais pas s'ils ont changé ils avaient mis ils avaient, ils avaient mis l'invitation sur le groupe facebook euh, mais la page facebook aussi devrait on devrait y trouver euh, euh, les choses donc l'idée c'est vraiment de faire avancer l'idémocratie démocratie ou le démocratie euh, au service de toutes les nuits debout euh, la commission numérique de Nuit Debout Paris propose un week-end qui rassemblera spécialistes du numérique et acteurs de la démocratie pour faire travailler main dans la main. Je peux vous le dire, j'écoute de temps en temps leurs réunions, ils sont très actifs et travaillent à ce qui est du café, à ce qui est euh, euh, des conditions agréables pour pouvoir travailler, du wifi, etc. etc. Donc euh, faites passer le message, euh, partagez la page et pour, pour faire en sorte qu'il y ait beaucoup de gens qui soient là, présents à ce hackathon pour euh, de meilleurs outils euh, pour décider tous ensemble. Euh, nous en sommes donc au 19, ensuite c'est le 10. Ah le match de foot, je vous en ai déjà parlé. Oh bah ben alors je sais pas ce qui s'est passé. Euh, le 5. Alors. Hop, 5. Euh, donc à Bordeaux, il y a eu 500 personnes qui ont manifesté place Stalingrad. Donc c'était à l'appel des syndicats. Euh, donc, la manifestation a été organisée évidemment contre la loi travail. Je me demande si c'est pas une news qui date d'un peu celle-là. Euh, ensuite, c'est le 8. Donc, ah, oui, ça c'est génial. Alors, figurez-vous que Alliance se plaint euh, qu'on ne lui donne pas les ordres. Oui, alors le syndicat de policiers dénonce des consignes, les consignes reçues pendant les manifs. En fait, en vérité, ils ne donnent pas euh, de consignes. Donc du coup, ils sont obligés de, quelquefois d'attendre. Ou... Alors ça, c'était la CGT qui avait dit aussi ce, ce genre de problème. Et donc là, par exemple, la dernière fois, à la manifestation du 14 juin, pendant qu'il y avait des casseurs qui étaient en train de détruire des vitrines, etc., les CRS ont reçu la consigne d'attendre encore une heure. Voilà, donc c'est très intéressant d'aller voir euh, cette. Donc vous allez sur le site hein, de Alliance, euh, c'est un syndicat. Vous regardez son dernier communiqué de presse et euh, c'est BFM hein, qui publie cette information-là. Donc on ne peut pas considérer que BFM euh, va dire euh, des choses euh, fausses. Hein c'est un bon média. Donc euh, voilà. Donc le syndicat dénonce justement euh, que euh, on leur donne des, des ordres pour euh, patienter dans le, euh, alors que des, des des casseurs sont en train de, enfin des casseurs. Des personnes sont en train de euh, euh, briser des vitres et euh, et voilà et balancer des pavés. Euh, donc, ils sont vraiment, ils s'interrogent en fait sur les consignes de non-intervention reçues face à ces manifestants. Ensuite, donc nous en étions à 8. Donc, après, c'est le 20. Alors, le 20. Euh, c'est... Ah oui, il y a une manifestation de casserole. Alors, c'est demain... Euh... 17h30 euh, il y a les casseroles debout Donc, euh, vous allez pouvoir trouver ces informations-là sur euh, Facebook euh, casserole debout demain à partir de 17h30 euh, devant les mairies euh, il y a beaucoup beaucoup beaucoup beaucoup de mairies euh, où des gens se sont inscrits pour faire euh, des casseroles debout et donc pour taper euh, et pour euh, se manifester demain donc ça ça a l'air d'être un tout petit truc mais je vous assure euh, que ça, ça va faire du bruit Et euh, voilà Donc, euh, casserole debout Demain, 17h30 Devant les mairies, c'est parti Et enfin Ah, je crois que c'est fini Oh mon dieu, c'est triste C'est déjà fini euh, J'ai tout fait Bon, bah j'ai tout fait Oh, bah voilà Bah écoutez, moi j'étais bien avec vous J'étais bien avec vous, donc euh, moi je me disais que il y avait encore des choses à faire. Bon, ben bah, écoutez, euh, bah, on va se donner rendez-vous demain euh, de bonne heure et de bonne humeur. Euh, C'était un très long jour, journal. Je vous rappelle, tvdebout.gmail.com. On se retrouve euh, euh, demain donc avec euh, un JT au moins et quelques invités si on a pu s'installer correctement euh, et, et qu'on a à peu près euh, tout ce qu'il nous faut. Voilà, merci beaucoup à vous. Merci pour votre patience et à très bientôt. Au revoir.